Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation. Aujourd'hui, nous continuons de parler de texte, euh, mais sur la version mobile. Hein. Pour information, hein, nous utilisons l'outil Sheet de la plateforme Bidroll pour faire de la création web. On a pris le temps de parler du texte, hein, de tout ce qu'on peut faire avec le texte, comment on peut modifier, etc. Aujourd'hui, ce que je, je vous propose, c'est d'aller regarder sur la version mobile euh, d'autres modifications qu'on pourrait faire par rapport à ce texte. Ok pour cela, on va cliquer sur notre version mobile hein, et on va aller regarder ce qui se passe exactement. Du coup, voici notre texte. Et si je clique sur ce texte, vous remarquerez que ce texte actuellement, il est en dessous de l'élément titre. Okay? Euh, je peux faire clic droit directement sur le texte et je vais avoir les fonctionnalités liées à ce texte-là. Et dans ces fonctionnalités, bon, on en avait déjà parlé, sur la version euh, PC... On a parlé de ça, ça, ça, de ça aussi. La version avancée sur la version, euh, comment on La fonctionnalité avancée sur la version PC, on avait que ça. Mais sur la version mobile, vous avez d'autres éléments. Ok, espace latéral. À quoi sert, à, à quoi, à, à quoi sert cette fonctionnalité hein, espace latéral Donc je vous ai dit tout à l'heure que, comme vous le remarquez, hein, les fonctionnalités là sont sous le texte, sont sous le titre principal. Si je veux par exemple écarter ce texte de celui qui est en haut, je peux le faire en faisant quoi Je vais augmenter 5, 10, 11 par exemple là. Donc du coup, j'ai un peu plus. Ça se décale un peu plus. Donc je vais mettre ça sur 15 et je peux par exemple toucher euh, avoir accès à ces fonctionnalités. Je vais fermer ça. Et aussi autre chose, regardez. Supposons, par exemple, que j'ai écrit mes tests, etc. Et qu'au final, je me rends compte que les tests sont, sont trop collés. Je peux les écarter pour aérer un peu plus ma version, euh, mon, le contenu sur ma version mobile. Okay? Ça, c'est des choses que je peux faire. Pareil pour le bas, je peux augmenter la marge en bas. Okay? Gauche-droite, c'est pour réduire agrandir dans ce sens ok donc vous voyez ce que on peut faire avec donc, on peut faire la, on peut faire la même chose avec euh, le titre le titre principal donc si je clique dessus je clique droit dessus j'aurai cette fonctionnalité et je peux par exemple décoller ça du haut pour avoir un peu plus euh, d'espace en haut donc ça c'est des choses que je peux faire donc on a déjà parlé de cette fonctionnalité euh, l'œil je peux le cacher si je le souhaite et je peux le ramener ok euh, une autre, font d'autres fonctions importantes que euh, dont vous aurez besoin. Supposons par exemple que vous avez un texte, vous avez mis plein de textes et vous vous êtes rendu compte que non, euh, euh, le texte là est censé être au-dessus et l'autre en dessous, etc. Vous pouvez le faire avec les flèches, vous les bougez. Okay. donc pour pouvoir les mettre à l'endroit que vous souhaitez. Donc c'est comme ça que vous bougez les éléments. Ça peut être ces fonctionnalités, vous allez l'utiliser souvent aussi bien pour le texte, pour les textes que pour les boîtes, les images, etc. Ok, c'est la même chose. Bon, on se retrouve pour une prochaine présentation, mais avant cela, je vous demanderai de si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, et de, de nous les envoyer. Et pour ceux qui aimeraient créer également leur site internet, nous avons créé pour vous une plateforme de formation gratuite. Pour cela, allez sur notre site web. Euh, et au milieu de la page, vous avez un bouton « Commencer ma formation ». Vous cliquez dessus. Hein. Une fois que vous êtes dessus, euh, vous cliquez dessus, vous aurez accès à une page où vous pourrez créer votre compte de, euh, de formation gratuite. Vous aurez là-dessus des ressources hein, qui vous permettront de créer votre site internet. Et si vous avez des questions, envoyez-les nous, euh, on vous répondra. Euh, autre chose, n'oubliez hein, pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Euh, pardon, Twitter, on n'est pas encore sur Twitter. Euh, euh, YouTube et LinkedIn en tapant agence web AWDE. On se retrouve bientôt pour une prochaine présentation. Au revoir.